Youtube, je viens de faire un massacre encore une fois avec la classe Daydan, la Marco 5. Et je bats mon record de kills sur cette game. Je vous laisse regarder ça, liker, commenter, abonnez-vous. Tu vas se tourner à combien de kills en 24 heures Sachant qu'une game ça dure 20 minutes, que je peux lancer 3 games par heure grosso modo. Donc je vais partir sur une base de 16, 32, 48. 48 x 24. 1152, bon, mais objectif chat, faire plus de 1000 kills pendant le 24 heures. Si je fais moins de 1000 kills pendant 24 heures. Tout le monde pourra dire que j'ai une toute petite bite. Il se baladait fièrement avec son serpent, puis d'un seul coup il l'a mis dans un trou du cul. Uh, uh. Clipper cette phrase, on risque de pas s'en souvenir, c'est vrai. Gros, oh, tu peux me tenir ça? Ok. Oh la frappe elle a eu quelqu'un. On a la balle qui est passée à travers les gars Oh tiens J'enchaîne Je... bien direct Tout se passe pour le mieux chat pour le moment y a un mec là-bas qui a pas compris comment ça se passait apparemment. Non, Mbot, just skill, ma friend. Allez go, on avance les gars, on avance, on avance. J'aime beaucoup cette arme, j'aime bien cette méta chat. Il me pleut du joueur dessus les gars. Pff. Je commence très fort. Je, je me réveille tranquillement, les gars. En fait, en fait, j'ai compris quelque chose avec mon gameplay qui m'a fait chaud au cœur. C'est que même si les personnes campent, en fait, ils peuvent pas me tuer. Vous savez pourquoi Parce que je suis trop rapide, chat. Avec cette méta, t'as beau camper, t'as beau avoir de l'aim assist, t'as beau avoir tout ce que tu veux, tu peux pas me tuer gros. Je suis bien trop fort avec une méta qui court vite, ce qui fait que je suis quasi inarrêtable. Ça risque d'être une, une des saisons où je suis le plus rapide, ça va être génial. La seule raison pour laquelle tu peux me tuer, c'est comme là. C'est parce que le mec est dans l'ombre. ne bon, me dit pas que je vais claquer ma première plus de 30 en étant à peine réveillé. Le gaz Nouvelle zone de sécurité une cible pour la... Alors ça, c'est impossible. Niveau 22. Allez, mon montre-nous ce qui s'est passé. Bon, Je suis mort avec 26 kills. Et il est sur mon loot. juste à côté. J à peine il avait tiré 2 balles les gars, j'étais déjà crack shield. Non on me l'a volé. Combien de balles gros Combien de balles On a 28 kills chat. Allez go, faut reporter ses coucouilles. Je suis en train de dératiser la zone, les gars. On back up, les gars. Bon, mais je viens de battre Je viens de battre mon record. Non, j'ai bloqué ma glissade, les gars. J'ai bloqué ma glissade. Il avait 4 kills, les gars. Il avait 4 kills. J'ai bloqué ma glissade, je lui ai mis super cher. Sa vie a à 1 HP, mais bon. Après, il avait 4 kills, les gars, il méritait. Bon, 33 kills, chat. C'est pas grave, 33 kills, euh, elle est incroyable la partie. Elle est incroyable.